Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter la manipulation de cartes en trois dimensions. La 3D dans les cartes est introduite il y a un certain temps déjà avec iOS 6. Mais, petite mesquinerie, c'était uniquement dans l'application interne d'Apple. Cela dit, ils font souvent ça, hein, ils font un test en interne de leurs API et à l'époque d'ailleurs il y avait eu pas mal de bugs qui étaient je crois plutôt des bugs dans les cartes elles-mêmes plus que dans l'application. Et puis l'API s'est ouverte à partir d'iOS 7 et euh, en fait on avait la possibilité d'afficher un mode 3D mais simplement dans le mode plan, le mode standard. Et en fait, il a fallu attendre iOS 9 pour qu'on puisse avoir euh, eh bien, un affichage de carte en 3D euh, avec le texturage ou le texturage plus l'hybridation à partir des images satellites. Donc c'est cela que l'on va regarder. En fait, le principe est relativement simple, c'est vous allez avoir à gérer deux choses. D'abord les coordonnées où vous vous situez sur la carte et ensuite vous allez poser à des coordonnées qui vont être évidemment un petit peu différentes. Si vous êtes exactement au même, c'est une vue de dessus. Une MK Map Camera qui va pointer sur l'endroit où vous êtes censé vous situer sur la carte. Et c'est cela qui va en fait. Euh, donc la caméra elle a une altitude, elle a une position, c'est cela qui va en fait faire cette vision. Bien évidemment si vous êtes trop loin, mais vous aurez toujours, euh, vous aurez un plan mais vous n'aurez pas la charge à 3D, si vous êtes à une altitude raisonnable, et eh bien vous pouvez avoir des choses comme ça qui s'affichent, ce qui est assez sympa, ou le mode euh, ici euh, MK euh, Maps Type Satellite Flyover ou Satellite Flyover en Swift ou euh, la version en hybride. Donc en fait tous, les trois modes normal, hybride euh, et euh, satellite, vous pouvez maintenant les avoir à partir de iOS 9 sous forme euh, d'une carte en 3D. Regardons euh, un exemple d'application. Donc en fait je me suis grandement inspiré de où suis-je dans sa version 3 mais j'ai complètement renoué parce qu'il n'y a plus du tout d'utilisation de la localisation. Donc ici euh, j'ai euh, mon application qui démarre et vous voyez que euh, bah, je peux rentrer là par exemple euh, eh bien, une longitude, je sais pas, 48.3 et puis ici euh, je vais rentrer euh, 2.4 et puis ici je vais rentrer une altitude Zut, je vais rentrer et puis ici une orientation. Voilà et puis une fois que j'ai fait ça eh bien euh, je vais directement à cette position et puis il m'affiche euh, ma carte. Alors euh, bien évidemment j'ai peut-être pas euh, la bonne altitude ou proba plus probablement je ne suis pas euh, au bon endroit. Mais en fait j'ai euh, un va c'est j'ai enregistré une position et si je tape sur aller à la position avec cette position par défaut eh bien euh, voilà euh, la position qui s'affiche. Donc j'ai des coordonnées avec un joli point de vue euh, sur l'île de la cité et Notre-Dame. Et euh, si je change la carte pour euh, une carte satellite donc évidemment avec le bon type eh bien vous voyez alors évidemment là il faut que vous ayez le réseau euh, ma vue de Paris qui s'affiche et puis je peux également la voir avec des informations sur les noms des rues etc etc. Nous allons nous intéresser aux sources de cet exemple. Vous constatez et ça se traduit ici par le fait que ma vue ne répond qu'au protocole MKMapViewDelegate et UA Delegate. Donc vous constatez qu'en fait on peut parfaitement utiliser les cartes sans utiliser la localisation. C'est deux choses qui sont distinctes, même si dans un certain nombre de cas de figure, on les trouve naturels de les mettre ensemble. Alors pour ce que de la spécification, ben, ça ne change pas euh, énormément. Hein. Justement, les seules choses qui sont importantes à noter, c'est les protocoles qui sont supportés. Ici, je crée un certain nombre d'éléments. Donc j'ai en particulier ce qui est important, c'est une carte et une caméra. Et euh, l'initialisation, alors je vous fais passer, euh, vous savez faire toute la partie euh, positionnement des attributs, etc. Euh, je vais juste vous montrer deux, trois choses. Donc là, euh, le bouton euh, qui est associé à une méthode à les positions. Là, il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la UI Text Field, donc je vais le détailler. Donc j'utilise ici un attribut placeholder qui va en fait contenir un texte qui est une espèce de texte de documentation. Vous observez que plutôt que d'avoir un label latitude et puis ensuite le texte fil dessous, le latitude est dans le texte field et dès que je tape quelque chose, il disparaît. Ben, c'est gratuit et en fait c'est géré de cette manière là quand je remplis cet attribut. Bon euh, Après tout le reste, ben, vous avez déjà vu, hein, et donc il n'y a pas de, y a pas de, de lézard, il n'y a pas de souci. Et puis ici, ben, j'initialise la carte et je l'insère. Ah si autre chose importante c'est que là je dois positionner cet attribut ici parce que c'est une manière de dire que je vais derrière placer une caméra. Ça c'est euh, la méthode qui est associée euh, au UI Segmented Control qu'on a vu dans la troisième version de Où suis-je donc je ne reviens pas sur euh, la gestion de, de ce truc là, vous savez faire. Euh, Cette chose qui est importante ici c'est que bien évidemment les valeurs que vous mettez changent. Donc ici j'ai un MKMapType standard, j'ai ici un MKMapType satellite flyover et satellite Hybrid flyover. Voilà. Et en fait l'usage de la caméra va faire qu'il va traiter euh, les choses soit en mode ici satellite, c'est avant on avait satellite et ici en mode euh, hybride, euh, c'est la valeur que l'on avait avant. Alors en fait manifestement il a eu besoin de définir de nouvelles constantes pour ces modes 3D particuliers. Et puis ce qui va se passer c'est que si euh, la caméra, euh, alors ça c'est un test, hein, mais si en gros j'ai une caméra et une carte et eh bien je positionne la caméra euh, proprement. Euh, le positionnement euh, des différents attributs, on ne va pas revenir dessus, vous savez faire. Par contre, le aller position va légèrement changer. Donc ici, euh, j'ai un certain nombre de coordonnées, donc je vais récupérer. Alors en fait, vous avez vu, pour ne pas rentrer des chiffres qui sont un petit peu saoulants, j'ai pris une position sympa euh, au-dessus de Paris avec une euh, vue euh, plongeante sur Notre-Dame et euh, si je ne rentre rien et que je fais aller position c'est cette valeur-là qui va être prise par défaut. Vous voyez euh, la façon dont je le fais ici. Et puis euh, après évidemment si je veux rentrer autre chose il n'y a pas de problème. Donc ici vous voyez le code pour le faire et donc je récupère tous les éléments qui sont importants pour la caméra. La latitude, la longitude, l'altitude et puis également le heading. C'est en fait l'orientation que va avoir ma caméra. Et puis euh, ben je vais euh, créer euh, mes coordonnées et en fait je vais créer euh, les coordonnées pour la carte et puis également les coordonnées du point de vue. D'accord Et ensuite je vais faire euh, le span et puis ici, je vais faire un cette région en construisant la région où je me positionne sur la carte. D'accord. Et puis un peu plus loin, je crée ma caméra, mais en la positionnement sur le point de vue. Et vous voyez que j'ai fait ici une petite bidouille pour que le point de vue soit différent de la carte. Donc j'ai joué un peu avec les constantes et puis j'ai réalisé que si je faisais ça, ça donnait quelque chose qui était relativement joli. J'étais content. Bien évidemment, vous pouvez jouer de façon un petit peu plus fine. Et à ce moment-là, effectivement, eh bien, je rajoute la caméra à la carte et ça va provoquer l'affichage de la vue. Bon, et puis après, ben, vous avez la délégation du UI text Field Delegate. C'est un peu classique, réinitialisation du texte, euh, rési... enfin faire disparaître le clavier, euh, ici. Alors là, c'est intéressant en fait, c'est cette méthode là qui est intéressante. C'est que j'autorise ici que les caractères numériques et le point. Je ne peux pas taper autre chose. Voilà. Donc, c'est une manière euh, ici de forcer. Vous voyez, j'utilise en fait euh, le fait que alors, je n'interdis pas de taper. Je tape n'importe quoi, mais je refuse ces caractères. Et en particulier, je dis ben, tu changes pas la sélection parce qu'il n'a pas tapé les caractères que j'autorise à mettre dans ce champ. Donc il est intéressant de regarder euh, ce code là. Euh, ben voilà, vous voyez que c'est quand même assez confortable. Ça reste très très très facile. Je trouve que c'est toujours plus simple que les histoires euh, d'épingles. Euh, alors, J'insiste sur le fait que la position de la caméra et le centrage sur la carte, c'est deux choses distinctes et qu'en fait, si par hasard vous mettez le même, ben vous allez avoir une vue plongeante parce que la caméra, elle pointe toujours vers le point où vous êtes. Si elle est sur le même point à une altitude quelconque, eh bien, elle va avoir une vue plongeante et vous allez avoir finalement le même mode que le mode standard, le mode satellite ou le mode hybride. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.